Amis de l'interopérabilité, bonjour Cette vidéo va vous expliquer comment publier un style raster sur le serveur cartographique GeoServer. Avant de s'attaquer à la publication du style, on peut visualiser la couche auquel il sera associé. Dans ce cas, il s'agit d'un modèle numérique de terrain publié avec un style par défaut. Voilà, on commence. À partir du menu style du panneau latéral, vous ajoutez un nouveau style. Puis, vous importez le fichier SLD présent sur votre poste. Voilà, le SLD s'affiche dans l'éditeur. Avant d'enregistrer, vous pouvez vérifier la validité de votre SLD. Et visualiser la légende correspondante. Vous pouvez aussi modifier le nom, ainsi que l'espace de travail de ce SLD. Maintenant, vous pouvez enregistrer votre SLD et bien créer et apparaît dans la liste. L'étape suivante consiste à associer le SLD créé à une couche existante. Vous éditez la couche, puis vous vous placez dans l'onglet Publication et modifiez le champ Style par défaut en sélectionnant le style que vous venez de créer. Vous sauvegardez. Comme toujours, vous pouvez vérifier le résultat en prévisualisant la couche modifiée. L'affichage de la couche prend bien en compte votre SLD. Mission accomplie Voilà, je vous remercie pour votre attention.